La différence entre le climat et la météo, elle est assez grande parce que le, le climat, c'est une moyenne sur une trentaine d'années et la météo, c'est le temps qu'il va faire aujourd'hui, demain, après-demain. Donc euh, les, les, les moyens que l'on va utiliser pour euh, comprendre le temps qu'il va faire sur les jours prochains et les moyens qu'on va utiliser pour euh, calculer euh, l'évolution du climat ne sont pas du tout la même. Les modèles numériques se ressembleront mais ne seront pas tout à fait identiques et lorsque l'on veut calculer le temps qu'il va faire dans les prochains jours, on va essayer de calculer l'ensemble des paramètres, non pas sur une longue période, mais sur une très très courte période. On va regarder comment évolue par exemple la température sur une journée, ou alors que là on la regardera sur une trentaine d'années. On va regarder l'évolution de cette température de manière très précise sur une journée, l'évolution du vent, direction, vitesse sur une journée, l'évolution des systèmes nuageux, l'évolution des précipitations sur de très très courtes périodes. Et la prévision du temps, la prévision, la météo, la météo de tous les jours, c'est justement d'essayer de voir comment vont évoluer sur un pas d'heure, en quelques heures, l'ensemble de ces paramètres PTO, alors que le climat, c'est sur une durée de temps beaucoup plus longue.